Salut la famille, ça Dalton. Voilà, juste pour vous donner une petite information. Mutant échange de DigiCore voilà. Bientôt, vous allez entendre parler des projets qu'on est en train d'organiser. Voilà, on organise des soirées à Assigny Des soirées folies. Voilà, des trucs de... Crazy, quoi. Des soirées de malades à Assigny bien sûr. Je dis bien Assigny Donc, restez bien branchés on vous dira la suite. Peace on ensemble.